Tant que je vivrai, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qui se réjouisse de ses œuvres, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais qui se réjouissent de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur, tant que j'existerai. Je célébrerai son nom, tant que je vivrai. Je chanterai mon nom. Tant que j'existerai, je célébrerai son nom. Tant que je vivrai, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouisse de ses heures. Œuvre, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur, tant que j'existerai, je célèbre. Tant que je vivrai je chanterai mon papa tant que j'existerai je célébrerai son nom tant que je vivrai mon âme bénit le seigneur mon âme Bénis le Seigneur, éternellement Dieu, tu es le Dieu infiniment grand, éternellement Dieu, tu es le Dieu infiniment grand, mon âme, béni est mon âme, bénit ton sauveur, éternellement Dieu, tu es le Dieu infiniment grand, éternellement Dieu, tu es le Dieu infiniment grand, Jéhovah mon Dieu. Tu es le Dieu infiniment grand, qui est comme toi, qui est comme toi, parmi toutes les puissances de l'univers. Nul n'est comme toi, oh mon Dieu Nul n'est comme toi, comme toi Nul n'est comme toi, Adonai Parmi toutes les puissances de l'univers Nul n'est comme toi, Eshadai Nul n'est comme toi Nul n'est comme toi, Jéhovah Parmi toutes les puissances de l'univers, nulle n'est comme toi, Eshaddaï. Nulle n'est comme toi, Jéhovah. nulle n'est comme toi, Jéhovah. Parmi toutes les puissances de l'univers, nulle n'est comme toi, Adonai. nulle n'est comme toi, Eshaddaï. Tu n'es comme toi, Adonai, parmi toutes les puissances de l'univers, Tu n'es comme toi, oh mon Dieu. Shalom, shalom, shalom, shalom, adoratrice, adorateur, shalom, paix, shalom, joie, shalom, sécurité, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom prospérité. Shalom santé à chacune de nous, au nom précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ce soir encore, nous sommes, nous sommes heureux de nous, nous sommes heureuses de nous retrouver sur cette plateforme sur la plateforme du bonheur sur la plateforme de la vie éternelle sur la plateforme de la guérison sur la plateforme de la délivrance Alléluia parce que quand quand on vient dans la présence de Dieu, il y a un de joie et les délices éternels Seigneur ce soir je veux te dire merci je veux saluer chaque adorateur je veux saluer chaque adoratrice je veux célébrer ta majesté je veux te dire merci Seigneur je veux te dire merci pour la vie pour le souffle de vie, oh Seigneur je veux te dit merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta compassion. La vie dit cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Seigneur, c'est par ta miséricorde que nous sommes là ce soir. C'est par ta miséricorde à cause de ta miséricorde que nous sommes, nous sommes rassemblés sur cette plateforme pour t'exprimer notre reconnaissance, pour t'exprimer nos actions de grâce, pour déclarer que tu es notre Papa, Seigneur, pour déclarer que tu es Seigneur, pour déclarer que tu es Seigneur, vivant Seigneur. Tu es plus haut que la hauteur. Tu es plus sage que la sagesse. Tu es plus grand que la grandeur. Oh Seigneur, tu es plus saint que la sainteté. Nous voulons te célébrer Papa. Oh Seigneur, tu es sans limite. Tu es sans limite, tu es sans mesure. Et nous voulons proclamer ta grandeur. Nous voulons proclamer ta, ta sainteté. Nous voulons proclamer ta bonté Seigneur. Merci pour ta fidélité. Il est bon son amour est infini, alléluia, il est bon, son amour est infini, alléluia, il est bon, Jésus est bon. Il est bon, sa bonté est infinie Jésus est fort, il est fort Sa puissance est infinie Mon papa est fort, il est fort Sa puissance est infinie En vérité, il est fort Jésus est fort Il est fort sa puissance est infinie, Jésus est grand, il est grand, sa grandeur est infinie, en vérité, il est grand, sa grandeur est infinie, en vérité, il est grand, Jésus est grand, il est grand, sa grandeur est infinie, il est sage, sa sagesse est infinie. Mon papa est sage. Il est sage. Sa sagesse est infinie. En vérité, il est sage. Jésus est sage. Il est sage. Sa sagesse est infinie. Je mets ma confiance en toi. Jésus. Je mets ma confiance en toi, sauve. Je mets ma confiance en toi. Chaque jour et chaque instant, je mets ma confiance en toi. Jéhovah, je mets ma confiance en toi. En toi, Jésus, je mets ma confiance en toi, Sauveur. Sauve, je mets ma confiance en toi Chaque jour et à chaque instant Je mets ma confiance en toi Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah Jéhovah et au oh Seigneur, ce soir, en tant qu'adorateur, nous mettons notre confiance en toi. En tant qu'adoratrice, nous mettons notre confiance en toi. Seigneur, c'est toi qui tiens ce mois dans ta main. C'est toi Seigneur. Nous avons vu Seigneur cette journée pluvieuse, mais tu étais assis sur ton trône de gloire. Tu règnes en majesté, tu règnes en autorité, tu contrôles tout Seigneur. Rien ne peut t'atteindre sur ton trône de gloire de gloire. Rien ne peut te déstabiliser. Rien ne peut, Seigneur, atteindre ta splendeur. Et nous voulons célébrer ta splendeur ce soir. Nous voulons célébrer ta splendeur ce soir. Nous voulons célébrer ta puissance, ta gloire. Nous voulons célébrer ta majesté, ta majesté, ta majesté, ta majesté. S'élève au-dessus des cieux Que ton nom est infiniment grand Que ton nom est mon grand Alléluia Que ton nom est infiniment grand Alléluia Ta marche. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, oh Dieu, très haut, Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Ta Oh que ton nom est infiniment grand. Oh Seigneur, ce soir, nous voulons célébrer notre papa responsable. Nous voulons célébrer celui dont le nom est infiniment grand. Celui dont le nom est éternel. Celui dont le nom est Jéhovah. Celui dont le nom est Yahweh. Celui dont le nom est Shaddai. Celui dont le nom est Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Alléluia. L'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai, oh Jésus, Adonai, le Dieu créateur, alléluia, pense au bienfait de Dieu, pense au bienfait de Dieu, que ton cœur, Exulte de joie. Que ton âme explose d'allégresse ce soir. Oh, Adonai, le Dieu créateur. Oh, Seigneur, mon cœur est dans la joie. L'univers est dans ta main, Seigneur. Oh, Seigneur, j'appelle Shalom joie. Shalom paix. Shalom allégresse. Éternel est ton nom, Adonai. Et Adonai, le Dieu créateur, Seigneur, nous ne voulons pas regarder aux circonstances. Nous ne voulons pas regarder aux, aux angoisses. Nous ne voulons pas regarder aux détresses. Nous ne voulons pas regarder aux, aux montagnes, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder aux forteresses. Nous voulons garder nos yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Nous voulons garder nos yeux fixés sur Jésus, l'agneau qui a été immolé. Nous voulons garder nos yeux fixés sur Jésus. La Bible dit, The comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut que de même que le fils d'homme soit élevé. Seigneur, lorsque tu as dit à Moïse d'élever le serpent des reins dans le désert, Seigneur, tous ceux qui étaient mordus par les serpents, quand ils regardaient le serpent des reins, Seigneur, ils recevaient la vie, conservaient la vie malgré les morsures, malgré la, malgré le vénère qui progressait dans leur corps. Ils conservaient la vie et les vénères mort dans leur corps. Oh Seigneur, mon Dieu, tu n'as pas changé. Nos yeux sont sur toi. Nous voulons adorer le Dieu. Puissant, Nous voulons adorer notre Créateur, nous voulons adorer notre Papa responsable, nous voulons adorer le Tout-Puissant. Seigneur, nous gardons nos yeux fixés vers le trône de gloire, nous gardons nos yeux fixés vers le trône de grâce, nous gardons nos yeux fixés vers le trône où les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent Ce soir, nous nous prostènons devant ta majesté, nous nous prostènons devant ta majesté, nous nous prosternons devant ton autorité. Tu es, la, tu es la plus haute autorité de l'univers. Oh El Shaddai, tu es la plus haute autorité de l'univers Nous nous prosternons devant toi Nous nous prosternons devant toi Nous nous prosternons devant toi Ah, Adonai, le Dieu créateur Alléluia L'univers est dans ta main Seigneur Éternel est ton nom Adonai Adonai le Dieu créateur, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai.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 Reçois l'adoration Seigneur ce soir Reçois l'adoration de tous les adorateurs Reçois l'adoration Reçois l'adoration pour le souffle de vie Seigneur Reçois l'adoration pour ta miséricorde Reçois l'adoration Tu es le roi de gloireux notre victoire digne du Seigneur Emmanuel baba. Reçois l'adoration Papa Oh pour la vie de chaque adorateur Reçois l'adoration Reçois l'adoration Tu es le roi de gloire Notre victoire Alléluia. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bénis la présence de chacun Le Seigneur te bénisse adorateur le Seigneur te bénisse adorateur Adoratrice Alléluia Que le nom du Seigneur soit béni ce soir Seigneur ce soir nous venons à toi encore Seigneur recouvert du sang de Jésus Nous nous prosternons devant toi Nous te demandons pardon Pour nos seigneurs inconstances Nous te demandons pardon Pour nos péchés en pensée, en parole. Par action, par omission, les péchés commis volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, Seigneur mon Dieu, fais miséricorde, fais miséricorde, Seigneur, fais-nous miséricorde. Nous demandons, Seigneur, que le sang de Jésus Christ nous purifie encore ce soir. Que le sang de l'agneau nous sanctifie. Que le sang de l'agneau nous justifie. Que le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur. Que le sang de Jésus, Seigneur, et oh, nous lavons nos robes dans le sang de l'agneau. Nous lavons nos cœurs. Nous lavons nos pompes. Nous lavons nos sentiments, nos émotions. Seigneur, tu viens pour une église sans tâche ou une épouse sans tache ni rude ri, ni rien de semblable Seigneur que tout ce qui est ride devant dans ma vie dans la vie d'une adoratrice d'un adorateur que tout ce qui est Seigneur que tout ce qui est tache dans nos âmes que tout ce qui est tache dans nos esprits que tout ce qui est tache dans nos cœurs que tout ce qui est tache Seigneur soit effacé ce soir par le sang de Jésus Seigneur sente-nous toi qui nous connais, toi qui nous connais, qui sont nos cœurs qui sont nos reins ô oh Seigneur nous demandons pardon nous demandons pardon Pardon, Seigneur, pour la colère. Nous demandons pardon, Seigneur, pour les querelles. Nous demandons Seigneur pardon pour les animosités. Nous demandons pardon pour les œuvres de la chair, Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, dans nos caractères, dans nos émotions, dans nos comportements, Seigneur, dans nos conduites, dans nos réactions, Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, que ton sang nous purifie, que ton sang nous purifie, que ton sang nous purifie ce soir. Merci pour le sang de Jésus. Ô oh Seigneur, Saint-Esprit, nous t'appelons encore. Esprit de l'éternel, viens nous conduire. Esprit de vie, viens nous conduire. Esprit de pureté, de sainteté, esprit de vérité. Oh le consolateur, le consolateur, le consolateur, le paraclé, le défenseur, celui qui est venu pour l'Église, Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Consolateur vienne, le Saint-Esprit, et qu'il demeure avec vous éternellement. Saint-Esprit, merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence dans nos vies, merci pour ta présence ce soir, merci pour ta présence qui vivifie, qui donne la vie, ta présence qui guérit, ta présence qui restaure, ta présence qui console, ta présence qui réconforte, ta présence qui éclaire, la Bible dit la révélation de ta parole éclaire, ta présence qui nous donne la connaissance, ta présence qui fait tomber les écailles des yeux, ta présence Seigneur qui nous défend, ta présence c'est Kou ramasse qui est pas Kourimaka, Rabaka ya pas Korobo soto Robo Shota ne makou, Orima skente ne pas Paramaka skanto les pas Paramaka cet esprit sanctifie-nous cet esprit purifie-nous met apart à pour le Seigneur que nous sommes séparés de ce monde, pour le Seigneur Sheikh este Paramaka, Rabaka ya pas Korobo soto Rababaramakourimaka, Oh cet esprit nous nous soumettons à toi, nous nous abandonnons à toi, nous, nous avons pardonné à toi ce soir nous nous livrons à toi totalement totalement t'es parabaka rabaka cet esprit descend cet esprit remplit chacun inonde nous inonde nous présence, inonde nos cœurs inonde, inonde nous de ta présence inonde nous de ta présence inonde nous de ta présence inonde chacun chacune de nous inonde nous ce soir encore David de je dit tu où d'où il m'a tête, et ma coupe déborde. Seigneur, tu nous ouvres ce soir encore d'une nuit fraîche. Tu nous ouvres ce soir pour que nos, nos lampes soient toujours allumées. Oh, ta présence dans nos vies pour que nos lampes soient toujours allumées. Oh, Rabba Sakaya, Bakaya, Bakorimaka. Yéke ma hon. Rabba, para la ma casquette, le bakorobo, seke, yébakorobo, seke, te paramaka. Leke te polo, santa, rabba, par la makorimaka. Oh, Rabba, par Oh, cet esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Cheke te korobo santa. Lebo robo robo seke bako. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit. Mets la crainte de Dieu en nous. Mets la crainte de Dieu en nous. Mets la crainte de Dieu en nous. Cheke te korobo santa ya. Nous te rendons la gloire. Et nous t'honorons, Jésus, nous te rendons la gloire. Et nous t'honorons, tu es merveilleux, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es merveilleux, tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Et nous t'honorons, nous te rendons la gloire. Et nous t'honorons Tu es merveilleux Tu es digne de l'ouange Tu es merveilleux Tu es digne de l'ouange Oh, merci Seigneur Jésus est roi Il est vraiment roi Rendons-lui toute la gloire Jésus est roi, Jésus est Dieu, il est vraiment Dieu, rendons-lui toute la gloire, Jésus est Dieu, alléluia ce soir, je veux qu'on recommande chacun, on va se recommander au Seigneur, on va recommander chaque, chaque. chaque on va demander au Seigneur de nous tenir par la main oh, de nous tenir par la main le Dieu vivant, le Dieu fidèle que sa main soit sur chacun de nous pour nous faire marcher au nom de Jésus Christ on va recommander chaque adorateur chaque adoratrice entre les mains on va recommander les familles en deuil au nom de Jésus éternel mon Dieu Seigneur mon Dieu je veux te dire merci je veux te célébrer, je veux t'exalter je veux donner toute la gloire Seigneur, je veux te bénir pour ta fidélité. Je veux te bénir pour ton amour, Seigneur. Seigneur, en cette journée, il y, a eu, il y a eu des sinistrés. Je te demande, Seigneur, fais miséricorde. Seigneur, aide-les, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Hein. Seigneur, aide-les, au nom de Jésus. Je vais te recommander, Seigneur, les familles éplorées, Seigneur, sur notre plateforme. Oh, Seigneur, touche les cœurs. Seigneur, touche les cœurs. Seigneur, je vais te recommander la famille oh Seigneur. Oh, Seigneur, essuie les larmes, Seigneur, de tous les enfants, de, des soeurs, des frères. au oh nom de Jésus, fais miséricorde Seigneur. Nous devons te recommander également ta servante Georgette. Merci encore Seigneur de, de chaque jour de la fortifier pour la gloire de ton nom. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci parce que tu es bon. Je te dis merci parce que tu es fidèle. Je te dis merci parce que où irions-nous loin de ta face? Partout où sommes nous sommes, tu es avec nous. Dans, en tout, tu es avec nous. Dans les moments de, de joie, tu es avec nous. Dans les moments de peine, tu es avec nous. Quand nous pleurons, tu es là. Seigneur, quand nous, quand nous vivons des moments difficiles, tu es là. Seigneur, tu ne dédaignes pas celui qui a le cœur brisé, contris. Seigneur, tu es là, tu nous vois. Et c'est toi qui apporte la consolation. C'est toi qui apporte la consolation. C'est toi qui essuie les larmes. Seigneur, merci pour ta beauté, ta fidélité. Merci pour ton amour. Seigneur, ce soir encore, nous voulons recommander, Seigneur, toute personne qui soit une douleur dans le corps, esprit de guérison, esprit de la résurrection, esprit saint qui guérit, cet esprit rejoint tous ceux qui sentent au nom de Jésus une douleur quelconque dans n'importe quelle partie de leur corps au nom de Jésus, au nom de Jésus, par à ma et à de Jésus par les meurtres de Jésus, par les blessures de Jésus, Seigneur toute douleur depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, je te demande Seigneur je te demande Jésus, tu es venu pour payer pour nous. Tu as payé pour nous. La Bible dit que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Seigneur, que toute œuvre du diable soit détruite dans nos vies, soit détruite dans nos corps, soit détruite dans nos circonstances à cause de Jésus. Parce que Jésus a vaincu les œuvres du diable. Jésus est venu détruire les œuvres du diable au nom de Jésus. Que toute œuvre de sorcellerie, que toute œuvre d'échec, que toute œuvre de limitation, que toute œuvre de tristesse soit détruit que toutes les maladies au nom de Jésus pour ramasser que au nom de Jésus que toute situation qui résiste que toute situation difficile qui perdure au nom de Jésus j'en veux j'envoie la parole de Dieu la Bible dit le fils de Dieu a paru le fils de Dieu est venu le fils de Dieu est venu pour détruire les yeux du diable ah, pour ramasser que Hier que t'es pauvre et ma caillabaco robuste à papa, Seigneur bien nous te déclarons. Seigneur sur nos vies Jésus, nous proclamons ta seigneurie Tu es seigneur dans nos vies Tu es seigneur, tu es seigneur Et tu règnes dans nos vies Au nom de Jésus Christ à... Seigneur, merci pour la bonne santé Je proclame la bonne santé Je proclame shalom santé. shalom santé Shalom santé Shalom santé Shalom santé Shalom santé Cet esprit, esprit de santé Cet esprit, esprit de santé Ta parole dit, vous servirez l'éternel et il bénira vos pains et vos eaux. Et il éloignera de vous la maladie. Seigneur, nous te servons. Nous te servons, Seigneur. Envoie ta parole. Guéris-nous, Seigneur. Nous recevons la guérison. Nous recevons la guérison des blessures internes. Nous recevons la guérison, Seigneur, des événements douloureux. Nous recevons la guérison physique, émotionnelle, la guérison psychologique. La guérison spirituelle, la guérison professionnelle, la guérison dans le ministère, la guérison conjugale, la guérison familiale au nom de Jésus. Seigneur merci. Rabo À qui rions-nous, Seigneur? C'est toi ceux qui guéris. C'est toi ceux qui libère. C'est toi ceux qui délivre. C'est toi ceux qui restaure. C'est toi ceux qui consolent. Seigneur, c'est à toi que nous sommes venus. C'est en toi que nous nous confions. Reçois toute la gloire, papa. Reçois l'adoration. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Oh, Alléluia. Alléluia. Nous célébrons ton nom. Nous bénissons ton nom. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange.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 Nous vous remercions le Seigneur, que le Seigneur te bénisse, adorateur, adoratrice. Ce soir, nous allons partager nous allons partager une méditation que le Seigneur a partagée avec moi à travers un serviteur de Dieu. Alléluia, c'est Exode 32, Exode 32, du verset 1 au verset 14. La Bible dit, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans le dans un moule et fit un veau en fonte et dit :« Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria :« Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Et ils il offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'éternel dit L'éternel dit à Moïse Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Verset 11. Moïse, Implora l'Éternel son Dieu et dit Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte Pourquoi les Égyptiens diraient-ils C'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal. que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même. Je multiplierai ta, po votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Verset 14. Et l'éternel se répandit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Donc la Bible dit, la Bible dit Au verset 1 Le peuple Voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne Alléluia Il dit voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne hmm. Pour le peuple Il a tardé La Bible dit il a fait 40 jours et 40 nuits Dans la présence de Dieu Deux fois dans la présence de Dieu, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Franchement, quand je, quand je médite sur ce passage-là, je comprends que quand la Bible dit, là, dans la présence de Dieu, il a les délices éternels. La, la communion avec Dieu le remplissait de délices. C'est-à-dire que la communion avec Dieu avait éteint tout, tout, euh, tout ce qui était réaction physique. Réaction humaine, réaction de la chair. C'était son esprit qui était ouvert. C'était son esprit qui était en communion avec Dieu. Donc sa chair s'est tue. Et quand on dit Moïse tardait, c'est pour l'homme. C'est pour les hommes qui étaient sur la terre que Moïse tardait. Et la Bible nous dit que... Ici, quand on dit Moïse tardait, ça c'est la conclusion de l'homme. Mais en ce qui concernait Moïse... C'est Dieu qui a dit à Moïse de monter. Donc c'est Dieu qui devait dire à Moïse de descendre. Donc c'est Dieu qui précise quand on vient vers lui et quand on le quitte. Amen. Comme nous aussi, Dieu a excusé notre, notre sœur Georgette, nous venons tous les jours à 21h et nous finissons à 22h. Nous venons dans la présence de Dieu et Dieu nous fait du bien. Et Moïse a passé le temps dans la présence de Dieu. C'est important. C'est important. Parce que est Dieu est notre source. Comme les gens ont l'habitude d'expliquer, l'eau est la source du poisson. Si tu sors le poisson de l'eau, le poisson meurt. Les animaux, les animaux terrestres, si tu te les mets dans l'eau, ils vont se noyer. Donc nous, hommes, notre source, c'est Dieu. Et toutes les fois que nous nous trouvons avec Dieu, en présence de Dieu, notre âme est comblée, notre esprit est rempli de sa présence. Notre corps reçoit la vie. Amen. Donc c'est Dieu qui détermine. En tout cas, en ce qui concerne Moïse, c'est Dieu qui a déterminé, qui a précisé quand Moïse devait monter vers lui. Et c'est Dieu qui a dit à Moïse, il dit « Descends ». C'est Dieu qui a dit à Moïse, au verset 7, il dit « Va, descends. Quand ton peu que tu as fait sortir du pays des Juifs c'est corrompu ». Alléluia. Donc, euh, mon thème ce soir, c'est « réussir l'épreuve du temps en restant dans la présence de Dieu. » Est-ce que quand tu vis dans la présence de Dieu, tes pensées vagabondes, tu penses à « Oh, je n'ai pas fait ce travail-là. Oh, j'avais tel rendez-vous. Je dois m'acheter tel vêtement. Je dois, faire ce, je dois effectuer ce voyage. » L'épreuve de la présence de Dieu. Comment tu te sens dans la présence de Dieu Comment tu te sens dans la présence de Dieu Alléluia Comment réussit le preuve de la présence de Dieu La Bible nous dit que Jésus, Jésus priait toute la nuit. Jésus même, Jésus même qui est, le, qui est, Jésus qui est le, le créateur, Jésus qui est Dieu, qui n'avait pas besoin de prier pour avoir du pain, qui n'avait pas besoin de prier pour avoir, euh, euh, qui a, pour avoir, comme le frère a dit hier, une pièce dans la bouche d'un poisson qui n'a pas besoin de prier, qui, qui n'a qu'à déclarer et, et les choses arrivent. Jésus allait communier avec Dieu toute la nuit. Il passait le temps, il, il a reçu le preuve du temps avec Dieu. Alléluia. Donc il y a des avantages que nous bénéficions dans la présence de Dieu. Quand nous venons dans la présence de Dieu, on ne doit pas être pressé. On a tendance à conditionner, c'est-à-dire que même quand on va à l'église, on regarde la montre, on dit ah quelle heure ça va finir. Oh, le culte l'a dû trop. On est dans la présence de Dieu, ce qu'on ne peut pas faire dans la présence d'un chef d'État. On voit, on voit les symposiums, on voit les séminaires, on voit les les colloques. Ça prend le temps que ça doit prendre. Alléluia. On ne doit pas être pressé. Même toi, même. Il faut faire ton programme, ton programme de communion avec Dieu. Tu te dis, tu te dis, chaque, chaque lundi ou bien chaque vendredi, je vais passer deux heures de temps dans la prière. Ou bien chaque jour, je vais passer 15 minutes à prier seulement en langue. Ou bien à prier, à, à ne rien demander, à adorer Dieu. Je vais passer 15 minutes à louer Dieu seulement. C'est important. C'est important de garder cette communion. C'est important de garder cette intimité. Alléluia! La Bible dit: Comme Moïse tardait, le peuple n'a pas voulu attendre. Le peuple n'a pas voulu attendre. Le peuple s'est Et Ce soir, je détruis dans nos vies toute impatience dans notre marche à chrétienne, au nom de Jésus. Tout, tout caractère impatient, toute impatience qui va nous qui va qui qui, qui qui va nous faire sortir du plan de Dieu. Je détruis cela au nom de Jésus. Amen. La vie dit, le peuple s'est impatienté. Et quand c'est impatiente, on rate les miracles. On rate les miracles parce qu'on refuse d'attendre Dieu. Quand c'est impatient, on rate beaucoup de choses. Exemple, Sarah et puis Agar. Dieu a promis un fils à Abraham. Mais Sarah était impatiente. Sarah a donné Agar à Abraham. Ismaël est né. Je m'arrête là. Quand on refuse d'attendre Dieu, il y a des moments où Dieu devient silencieux. Parce que c'est lui Dieu. Dieu devient silencieux. Aaron, il a raté, il a raté son sacerdoce. Aaron a été le premier homme à qui Dieu a dit à Moïse. De, de loindre, mais il a raté son sacerdoce. Le preuve du temps a déterminé la qualité du service d'Aaron, et Aaron a échoué. Il a échoué, et il est mort dans le désert. Il a échoué. Le preuve du temps va, va, déterminer, va déterminer la qualité de notre service, la qualité de notre ministère. L'épreuve du temps. Le peuple du temps va révéler notre nature, notre sincérité. Aaron, c'est Dieu qui l'a appelé. Maintenant, c'est la voix du peuple qui l'écoute au lieu d'écouter la voix de Dieu. Le peuple du temps révèle notre sincérité dans le ministère. Alléluia. Pour voir Dieu, pour voir la présence de Dieu, pour voir la main de Dieu. Il faut apprendre à donner du temps à Dieu. Vous savez, j'ai déjà dit ça plusieurs fois. Notre, notre communion, Dieu est un père. Dieu est un père et nous sommes ses enfants. Je ne sais pas quel père qui n'a jamais envie de voir ses enfants. Il a raison pour laquelle même on mange à table. On fait une table avec tous les enfants autour. On a toujours envie d'avoir ses enfants. Même quand on va au travail, on a toujours on a toujours hâte de rentrer à la maison pour voir ses enfants. Et Dieu est un père. Dieu est le père qui a envie de nous entendre, d'entendre ses enfants, de dire « Papa, je ne sais pas si tu as deux enfants, qu'il y a un qui vient toujours. Oh, maman, tu es sapé. Maman, tu es gentil. Maman, et puis il y a des enfants, ils sont tellement affectifs. Ils vont aller couper une petite fleur dans le jardin, venir te donner. » Mais s'il si y a un enfant, c'est quand il a faim seulement, il vient vers toi. Maman, j'ai faim. Après, il va jouer à son, à son jeu de vidéo. Maman, je veux ceci. Non, mais tu, que, que tu le veuilles ou pas, ton cœur sera plus tourné vers celui qui est toujours avec toi. Pour te dire, maman, tu es, maman je suis content d'être avec toi. Maman, voici une petite fleur pour toi. C'est pareil avec Dieu, Dieu veut passer du temps avec nous. Dieu est déjà dans l'éternité, c'est nous qui sommes sur la terre. Sur la terre, le temps est quantifié, mais dans l'éternité, le temps n'est pas quantifié. Et Dieu veut entendre ses enfants. J'ai toujours dit, la définition de la prière, la définition de la prière, c'est là une conversation entre le père et son enfant, c'est tout. Il n'y a pas de prière magique Il n'y a pas de prière extraordinaire Il n'y a pas quelqu'un qui sait prier Puisque son camarade La définition de la prière C'est le Père qui écoute, le, qui écoute son enfant Comme Jésus a dit Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié C'est tout C'est tout Alléluia Et, et, et tu, tu, quand tu pries Tu établis ta connexion avec Dieu Quand tu pries Tu rentres dans la présence de Dieu Parce que quand tu parles avec quelqu'un même s'il est loin de toi, c'est comme au téléphone. Même s'il est loin de toi, tu sens sa présence. Alléluia. Donc nous devons réussir l'épreuve du temps. Nous devons encore approfondir notre intimité avec le Seigneur. Alléluia. Il dit, parce que si on n'approfondit pas notre, notre intimité personnelle avec le Seigneur, il y a des niveaux. Il y a des niveaux d'intimité. Il y a des niveaux de profondeur. Il y a, a des niveaux de notre vie chrétienne qu'on ne va pas atteindre. Il n'y en a, a, a pas. Donner du temps à Dieu révèle notre amour pour Dieu. Même nous-mêmes. Quand tu as ta copine, tu vas aller la voir. C'est maintenant qu'il y a téléphone. C'est maintenant qu'il y a Internet. On peut appeler sans calculer. Avant, tu vas voir ta copine du quartier. Tu vas chez elle. Après tu, elle te raccompagne Après tu la raccompagne Et finalement c'est au milieu du chemin que vous allez vous laisser C'est pas vrai On a toujours envie d'être avec la personne qu'on aime Et c'est ce, ce que Dieu veut ressentir Quand nous lui donnons du temps Quand tu veux que tu te connaisses là C'est pas parce que tu veux recevoir quelque chose Mais c'est parce que tu aimes Dieu Et tu sais que tu ne, personne ne vient vers Dieu Et retourne la même personne Non, on ne vient pas vers Dieu Et puis retourner la même personne quand on vient vers Dieu, on reçoit toujours quelque chose. On reçoit une mesure de vie. On reçoit une mesure de joie. On me reçoit une mesure de paix. La Bible dit il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Qu'est-ce que Dieu dit Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Votre cœur, parce que c'est dans, dans ton cœur et dans tes pensées que tu vas douter. C'est dans ton cœur et dans tes pensées que Satan va t'attaquer. Pour te dire, est-ce que tu penses que Dieu va faire ça Non, il dit, ton cœur et tes pensées seront gardées en Christ parce qu'il est capable de le faire. Alléluia. Donc, l'épreuve du temps va révéler ton amour et ton engagement pour Dieu. C'est important. Le preuve du temps. Alléluia. Passer le maximum de temps, c'est important. Si tu n'as jamais fait ça, il faut le faire. Alléluia. Si tu n'as jamais fait, il faut le faire. Il faut apprendre. C'est-à-dire que, ne faut pas t'inquiéter. Ne cherche même pas à te comparer à quelqu'un. Si tu dois apprendre, moi, ce que je fais, je mets toujours mon portable. Je, si c'est une heure de temps, je mets. Je, il faut que tant que mon portable n'a pas sonné, je ne m'arrête pas. Je vais prier pendant une heure de temps. La nuit de, de vendredi à samedi, je me dis, je dois prier au minimum deux heures. Sinon trois heures, sinon quatre heures. Veillez, mini veillez. Et, je, et par la grâce de Dieu, et par la grâce de Dieu, Dieu m'aide à le faire. Je viens à l'église, parce que quand tu restes à la maison, ton lit est tellement bandouillé. Hein, C'est difficile de te lever. Donc par la grâce de Dieu, je sacrifie cette nuit-là, je viens à l'église. Amen parce que je veux rester seul avec mon Dieu. Parce que, a, franchement, tu ne peux pas faire ça. Et puis Dieu va rester indifférent. Il dit, mais tu viens, tu dis, mon papa qui règne dans les cieux. Mon papa qui règne dans les cieux. Mon papa qui, qui, qui habite dans les cieux. Que ton nom soit Tu viens sanctifier le nom de Dieu. Tu viens louer le nom de Dieu. Tu viens l'adorer. Mais le Seigneur, il reçoit ton adoration comme un parfait de bonne odeur. La première personne qui a fait une offrande, c'était Noé, il est sorti de, de l'arche. Il a fait une offrande de bonne odeur. Dieu est revenu sur sa décision. Il dit, je ne maudirai plus la terre. Il a senti une bonne odeur. Alléluia. Ici même, quand, quand, quand Moïse a intercédé, Dieu, Dieu est revenu de sa décision d'anéantir le peuple. Amen. Donc, la, la le preuve du temps, le fait de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, ne t'inquiète pas, tu vas prier un moment, tes idées vont vagabonder, ne t'inquiète pas, ramène tes idées. Tu vas prier un moment, tu vas te sentir, tu, tu vas te sentir un peu fatigué, si tu veux faire, faire, faire de l'eau chaude au citron, mets à côté de toi. Amen, donne-toi les moyens de passer du temps dans la présence de Dieu. Il est tout pour nous, parce que comme une fois Sophie l'a dit, à qui l'éternité là, c'est lui qui est là-bas. C'est lui qui est là-bas. Donc sur cette terre, on ne fait que des répétitions pour l'éternité. On adore Dieu, on apprend à rester avec lui, parce que c'est avec lui, on sera pour l'éternité. Maintenant, si quelqu'un s'ennuie dans la présence de Dieu, il faut qu'il revoie sa copie. Si quelqu'un est patient dans la présence de Dieu, ce Dieu m'a donné ce message-là parce que tu es un adorateur, parce que il, il te veut. Les adorateurs dans la Bible, ce sont les personnes les plus proches de Dieu. On dit les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils jettent le courant devant Dieu. C'est ce que la Bible a dit. Il y a beaucoup de gens qui sont, David est au ciel, des gens sont au ciel, mais ceux qu'on a dit qui sont proches de Dieu, ce sont les, les adorateurs, ceux qui adorent Dieu au siècle des siècles. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Donc Dieu t'envoie ce message parce qu'il il, il a besoin de toi. Il voit tous les efforts que tu es en train de faire. Et Dieu veut t'encourager ce soir. Il veut t'encourager ce soir. Donc, je disais que le, le, je disais que le preuve du temps détermine notre engagement pour Dieu, notre service pour Dieu, la qualité de notre ministère, notre amour pour Dieu. Mmh? Alléluia. Notre fidélité dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, on ne va pas être comme... On va pas être, Dieu nous a donné l'exemple de d'Aaron. Pourquoi on ne soit pas comme Aaron pourquoi on ne met pas dans le désert, mais pourquoi on rentre dans la terre promise. Alléluia. Donc, quand nous lisons dans Matthieu 25, quand nous lisons Matthieu 25, c'est les dix vierges. En tout cas, je ne sais pas si c'est parce que je suis en train de réfléchir sur les événements de, de, de la, fin, la fin du monde, des derniers temps, mais, mais cette parabole de Jésus-là me revient tout le temps. Parce qu'à tout moment, tout le monde peut partir. À tout moment, chacun peut partir. Amen. Mais est-ce que notre lampe est allumée? Est-ce que notre lampe, est-ce qu'on a appris? Parce que c'est en communion avec Dieu qu'on apprend à garder la lampe allumée. La Bible dit dans Matthieu 25, du verset 1 au verset 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à dix vierges, qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Matthieu, chapitre 25, verset 1 au verset 13. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, voilà le mot tardait encore. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on s'écria, voici l'époux aller à sa rencontre. Aaron a dit, Israël, voici ton Dieu. Ici on dit aux vierges, voici l'époux. Toutes, alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui était prêtes entraient avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Que cela ne soit pas notre part au nom de Jésus. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Donc voici cette parabole-là que nous connaissons, nous connaissons tous. Ici, le preuve du temps a différencié les Vierges. Il y avait cinq folles et cinq sages. Au début, elles étaient toutes Vierges. Ça veut dire elles sont toutes chrétiennes. Elles ont toutes donné leur vie à Jésus. Elles ont toutes dormi. On n'a pas dit que les, les, les, les, les sages n'ont pas dormi. Elles se sont toutes endormies. Mais quand elles se sont réveillées, parce que l'attente était longue. Cinq n'avaient pas d'huile en réserve. Parce que l'attente était longue, l'huile a été épuisée. Donc, dans notre, dans notre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Dans notre marche avec Dieu, l'épreuve du temps est déterminante. Le temps va révéler, comme j'ai dit, notre engagement. Si nous sommes de bons ouvriers, des ouvriers prévoyants ou pas. Si nous sommes des ouvriers, des, des vierges engagés, c'est qu'ils passent du temps avec Dieu. Quand tu passes, le, en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand nous passons du temps avec Dieu, c'est le temps que nous passons là qui représente l'huile, qui représente la réserve d'huile. C'est le fait de créer la communion parce que quand tu, crées une communion, quand, quand tu crées une communion, tu crées une intimité pour que Dieu manifeste sa présence dans ta vie. Alléluia. Quand tu crées la communion, tu crées une intimité. Il n'y a pas deux personnes qui sont intimes qui ne se connaissent pas. Jésus a dit, je ne vous connais pas. Elles n'ont pas été intimes. Il y a des vieilles qui ne sont pas allées à un certain niveau dans leur engagement. Il y a les cinq vieilles folles qui ne sont pas allées à un certain niveau dans leur communion. Les cinq vieilles folles ne sont pas allées à un certain niveau dans leur engagement avec le Seigneur. Elles n'ont pas passé le temps qu'il fallait passer avec le Seigneur. Donc, ce que je veux dire et ce que, ce que le Seigneur m'a interpellé, il dit, quelle que soit l'occupation, mon occupation, je dois toujours trouver du temps. Je prends une, un exemple banal, si quelqu'un est à une réunion, quelle que soit la réunion, imaginez qu'il fait une diarrhée, excusez-moi du mot, mais il va prendre le temps d'aller dans les toilettes, il va prendre le temps, le temps qu'il faut pour passer dans les toilettes, pour se soulager. Alléluia Donc ce soir, c'est une interpellation du Saint-Esprit. Même, même, même quelqu'un qui est fiancé que soient ses préoccupations, il prend le temps d'aller voir sa pièce. A plus faire raison, Jésus. Jésus est notre époux. Nous sommes l'épouse. Alléluia. Nous sommes l'épouse. Sachant entrer en communion avec lui. Même si nous sommes très occupés, trouvons le temps. Mais, eh bien, Dieu, c'est pas le temps aujourd'hui et puis demain, on arrête. Non. Dieu, c'est la constance, C'est pour ça que je dis, même si c'est 15 minutes par jour, tu dis, Seigneur, 15 minutes, là, je ne partage pas ça avec quelqu'un. C'est pour toi et moi, même si mon portable sonne. C'est toi et moi. Il y a des moments tu peux t'asseoir simplement, simplement dans ton fauteuil et tu dis, ce temps-là, c'est pour Dieu. Tu n'as pas besoin de parler. On n'a pas besoin de se mystifier. T'as pas besoin de parler. C'est ton rendez-vous divin. Alléluia. Tu dis c'est pour Dieu. Amen. De la même manière que aller aller aller pour une, pour une diarrhée, la diarrhée c'est un besoin vital. C'est un besoin. La présence de Dieu aussi est vitale pour nous. Amen. La présence de Dieu est vitale. La présence de Dieu est vitale. Et on peut voir dans la Bible, on peut voir dans la Bible que tous ceux, tous ceux dont, on, par exemple quand on parle de David, David était dans les champs. On dit Samuel est venu, Dieu a envoyé Samuel pour un, un fils d'Ésaü. mais il ne s'est même pas souvenu qu'il qu y a un fils dans la bourse. Il s'est même pas souvenu, même je me demande si c'est sa mère qui est à la maison. Elle aurait pu dire, mais j'ai mon dernier qui est à la, dans les champs, qui est berger. David passait tout son temps à la bergerie, c'est là-bas, il a écrit les psaumes. Quand il dit, mon berger, je ne manquerai de rien. C'est sa communion avec Dieu que David a traduit dans les psaumes. C'est sa communion. Quand il dit louer Dieu dans son sanctuaire, louer le dans les temps de Dieu. Il, a, il a traduit sa communion. David a passé tout son temps... Il y avait, bon, d'abord, il est, il, est, il, est, il, est il est dans les champs, dans les pâturages. Il est loin des de distractions de la ville. Il est, loin, il est loin de ses frères et sœurs. C'est pas maintenant, ce son maman va l'envoyer ici. Bon, c'est vrai qu'il faut garder les bergers. Mais dans sa solitude, la marche chrétienne, elle est solitaire. La marche chrétienne, elle est solitaire. On peut se retrouver dans notre assemblée, on peut se retrouver dans nos différentes églises, dans nos différentes communautés, dans nos réunions de prière, sur la plateforme, mais ce qui va te faire grandir, c'est ta communion avec Dieu. Ce qui va garder ta lampe allumée, c'est ta communion avec Dieu. Parce qu'il peut arriver, il peut arriver un moment, tu es au village, tu n'as pas de connexion. Comment tu vas faire avec h Tu peux arriver, tu peux être dans, dans, dans, dans une situation où tu n'as ni ton portable, ni ta Bible. Mais la parole de Dieu, ce que tu auras emmagasiné dans ton esprit, c'est ce qui va sortir. Alléluia. C'est ce qui va sortir. Amen. Donc, la présence de Dieu est vitale. La communion avec Dieu est vitale. Parce que c'est là-bas qu'on va terminer dans l'éternité. C'est là-bas qu'on va terminer. Et comme je disais, quand nous regardons dans la Bible, tous ceux qui ont un nom, tout ce que Dieu a reconnu, Abraham, la Bible dit, Abraham voit trois personnes passer. Il sait que ce sont les anges de Dieu. Il se procède en même temps. Il les invite. Il passe du temps avec eux. Il prépare à manger pour eux. Il passe du temps avec eux. Et Dieu ne peut rien cacher à Abraham. Abraham communie avec Dieu. Dieu venait à Abraham. Dieu à Abraham, Abraham. Abraham établit un hôtel. Dieu dit, Abraham, va sacrifier ton fils. Abraham, il ne conteste pas, il se lève, il s'en va. Dieu dit, Abraham, fais ceci. Abraham se lève, il le fait. Il dit, quitte ta patrie, il le fait. l'obé dans la communion avec Dieu, il y a l'obéissance. Alléluia. Quand on prend, quand on prend Daniel, on sait comment Daniel jeûnait, comment Daniel priait trois fois jusqu'à les gens conspirer contre lui. Mais le Dieu qui sait, le Dieu l'a délivré de la force au lion. Les trois jeûneurs, c'est comme ça. Quand on prend les, les, les disciples, les disciples après le, après le Saint Esprit, après le baptême du Saint Esprit, on voit comment ils sont restés. Ils sont, d'abord même, ils ont fait dix jours. Ils sont, ils, sont, ils sont restés dix jours dans la chambre haute pour prier, pour dire, Jésus, envoie-nous ce que tu nous as promis. Dix jours, ils ont approfondi leur communion avec Dieu, ils sont restés en contact avec Jésus par la prière. Jusqu'à ce que la pentecôte arrive, le Saint-Esprit descende. Alléluia. Amen. Donc, l'épreuve du temps, nous devons réussir l'épreuve du temps. Nous devons pouvoir disposer de notre temps. Alléluia. Celui qui n'a pas le temps pour Dieu, Dieu n'aura pas le temps pour lui. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Dieu, il est juste. Et pour montrer sa justice, il ne fait exception de personne. C'est chacun qui vient avec Dieu. Comme les, comme les anglophones ont l'habitude de dire, c'est un chèque en blanc. C'est toi qui viens, c'est toi qui viens déterminer le montant que tu vas, tu, vas, tu vas tirer. Amen. Donc, notre soif de Dieu ne doit jamais, jamais tarir, ne doit jamais s'épuiser. Amen. On ne, peut, on ne peut jamais chercher Dieu en étant pressé. En étant pressé. Même les chercheurs. Les chercheurs, ils mettent du temps. Ils font des, des expériences. Et puis ils sortent les formules. Alléluia. Et il faut avoir le discernement pour rester dans la présence de Dieu. Si on doit discerner que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le temps appartient à Dieu. On a l'habitude de dire un autre nom de Dieu c'est le temps Donc aimons le temps avec Dieu Alléluia Nous devons trouver toujours du temps Avec Dieu Parce que Dieu est bon Et quand nous décidons de donner notre temps à Dieu C'est un prix que nous payons Alléluia C'est un prix mmh. C'est un prix Que nous payons Donner le temps à Dieu c'est un prix Donner la dîme de son temps, il avait 4 heures, peut-être 2 heures, 40 minutes, c'est un prix. Jésus passait son temps à prier, il a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu prier avec moi une une, heure, une seule heure. Apprenons à prier une heure, Alléluia, Amen. Jésus, malgré toutes ses préoccupations, malgré toutes ses occupations, pas préoccupations, malgré toutes ses activités, il trouvait du temps avec Dieu. Même quand les gens veulent le lit roi, il s'éloigne, il va dans la montagne. Alléluia. Donc celui, celui qui refuse de payer l'épreuve du temps n'aura pas d'huile en réserve. Alléluia. Qu'est-ce que l'huile L'huile, c'est le résultat de ton temps. C'est le résultat de ton temps. Alléluia. Il est déjà là, on va s'arrêter ici. L'huile, c'est le résultat de ta consécration. C'est le résultat de ta consécration. Et cette huile-là est personnelle. C'est pour ça qu'elles n'ont pas pu partager avec les vieilles folles. C'est comme manger. Je ne peux pas manger pour Georges. Je ne peux pas manger pour Cathy. Je ne peux pas manger pour le frère Alex. Amen. La communion avec Dieu, c'est comme manger. Personne ne peut manger pour son camarade. Et l'huile-là. Elle est personnelle. C'est pour ça que les, les, les vieilles sages ont dit, on ne peut pas partager avec vous. Il y a des choses que tu ne pourras pas partager. Alléluia. Ce qui sort de ton âme, ça va vers Dieu directement. Amen. Lui est personnel. Lui, c'est le résultat de ton expérience personnelle avec Dieu. De ta communion, de ton intimité avec Dieu. Amen. Et nous avons vu que ce sont celles qui ont gardé la communion que, que, que, que l'époux a reçu. Les autres sont venus, elles ont frappé à la porte. Si elles ont frappé, que l'époux est parti, est parti répond ça veut dire que même la séance, la séance de mariage, ou bien la cérémonie de mariage n'avait pas encore commencé. Parce que si ça commence, l'époux ne sera pas libre pour aller. Il dit, je ne vous connais pas. Il dit, vous n'avez pas... pas C'est-à-dire qu'il dit, vous, avez, vous aviez d'autres priorités si vous saviez passer du temps avec moi, vous aurez su garder l'huile en réserve. Alléluia. Amen. Donc nous devons trouver au moins une heure du temps par jour. Parce que quand nous donnons notre temps à Dieu, c'est ce qui a de la valeur. C'est ce qui a de la valeur devant Dieu. Amen. Le temps que je consacre à Dieu relève la valeur que je donne à Dieu dans mon cœur. C'est vrai, hein? Quand tu aimes quelqu'un, tu veux l'entendre tout le temps. Tu veux être dans sa présence. Tu veux parler avec la personne. C'est pareil pour Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu il cherche un seul adorateur. Dieu cherche à soit l'exaucement de Dieu au nom de Jésus. Ce qui a de la valeur, on paie le prix pour ça. Tout ce qui a de la valeur, on paie le prix. Même pour avoir un diplôme, on paie le prix. On va à l'école. Depuis là, de deux ans, trois ans, on va à l'école. Jusqu'à être peut-être docteur, il y en a que la maîtrise, il y en a que le, il y en a qui ont le de, de DEA, il y en a que la licence. Mais en tout cas, tu as passé une bonne partie de ta vie à l'école. Ce qui a de la valeur, on perd du prix. Ce soir, mon message pour, pour moi, pour toi, pour que, pour, que, pour que nous soyons connus de Jésus, pour qu'il ne nous dise pas au dernier, jour, je ne vous connais pas, soyons comme le vieil sage. Alléluia sachant que le la, le temps que nous passons avec Dieu c'est ce qui a de la valeur et nous devons payer le prix pour ça. Nous devons faire tous nos efforts. Nous devons aménager notre temps. C'est pas facile. Il y a des moments où tu reviens du travail, de la mission, tu as des tu as des rapports à, à diriger, à rédiger, tu as ceci, tu as cela à faire. Peut-être que tu es professeur, il y, a, il y a il y a les devoirs à à à à à préparer, il y a, il y a, il y a les copies à, à, dire, à, à corriger, il y a les enfants à bas âge à s'en occuper. Mais Dieu, il est esprit. Il est esprit. Tu peux être en train de tourner ton placard, tu parles en langue. Ton esprit est en communion avec le Seigneur. Tu peux être en train de laver ton âge, tu parles en langue. Moi, mes meilleurs moments de méditation, c'est quand je me lave. Alléluia. Amen. Ce qui a de la valeur... Accordons, payons le prix Amen Que le nom du Seigneur soit béni Amen Je sais qu'il y en a qui aiment des chaussures Il y en a qui aiment des bijoux Et ils font tout pour dire Je vais acheter cette chaussure, je vais acheter ces bijoux Parce que ça a de la valeur à tes yeux Il faut le faire, il faut le faire aussi Amen Si je dis que j'aime Dieu Je dois payer le prix du temps Amen. Parce que le prix du temps va éprouver ma sincérité. Le prix du temps va éprouver ma fidélité. Le prix du temps va éprouver ma loyauté. Alléluia. Et Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Je vais m'arrêter ici. Alléluia. La Bible dit le Juif va par la foi. Par la foi. Par la foi et la persévérance. Par l'endurance et l'engagement. Amen. Que rien ne nous ébranle dans notre marche. Que rien ne nous ébranle. Alléluia. Comme le paralytique qu'on a fait descendre. Que rien ne nous ébranle. Amen. Donc la présence de Dieu va affecter notre vie. Amen. La présence de Dieu, c'est comme un parfum. C'est comme un parfum. Quand tu rentres quelque part, tu changes l'atmosphère. Ou bien il y a une phrase que tu vas dire. Il y a quelque chose, tu vas parler à quelqu'un. Et tu vas apaiser la personne. Alléluia. Amen. Donc le temps que nous passons avec Dieu est un temps de qualité. Le temps que nous passons avec Dieu, alléluia, le temps que nous passons avec Dieu va nous permettre de nous habituer à la voix de Dieu. Nous tous, nous voulons entendre Dieu. Nous voulons entendre Dieu nous diriger. Nous voulons entendre Dieu nous guider. Le temps que nous allons passer avec Dieu va nous rendre sensibles à la voix de Dieu. Alléluia va nous rendre sensibles à la voix de Dieu. Et le temps que nous passons avec Dieu, c'est dans ce temps-là que le sang de Jésus nous purifie. C'est dans ce, dans ce moment-là que le Saint-Esprit nous régénère, le Saint-Esprit nous vivifie. Alléluia Dieu nous accorde des choses éternelles, Dieu nous accorde des choses spirituelles. Alléluia Amen Et, le, la, le, le, et dans l'attente, dans l'attente, il y a le brisement. Quand tu viens devant Dieu, tu ne peux pas venir avec ton caractère. Non. C'est lui Dieu. Il nous brise. Il y a des choses qui vont enlever. Il y a des choses qui va casser. Il y a des choses qui va supprimer. Parce qu'il y a un programme meilleur pour nous. Il est a un programme éternel pour nous. Alléluia. Et en son temps, maintenant je dis en son temps, Dieu accomplira. Il prend son temps. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Abakou dit... Même si ça tarde, il faut attendre. Amen. Abba Kouk, il dit même si ça tarde, il faut attendre. La vision s'accomplira certainement. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous aime de l'amour de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons passer à une autre dimension. Dans notre communion personnelle avec Dieu. Pour garder nos lampes allumées. Je sais que personne d'entre nous n'aime quand son portable est déchargé. Tout le monde court, court, on court rapidement. Chargez le portable. Amen. I le portable, c'est notre esprit. Le chargeur, c'est la prière. Et la prise, la source, la prise, où on met, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je t'aime de l'amour de Jésus. Dieu veut qu'on passe à une autre dimension dans notre vie spirituelle. Et c'est le message qu'il a mis dans mon cœur. Depuis, depuis au moins trois semaines, je suis en train de méditer ce message. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'élève. Je vous aime de l'amour de Jésus. Et que le Saint-Esprit nous aide. Ce soir, on va prier que tout ce qui nous rend lourd, parce que Jésus ne va pas venir sur la terre, il va venir d'abord dans les airs. On doit monter dans les airs à la rencontre de l'époux. Rien ne doit nous laisser lourd sur la terre au nom de Jésus. Tout ce qui nous rend lourds, Seigneur, ce soir, nous prenons autorité. Nous nous livrons totalement à toi. Nous nous abandonnons à toi. Seigneur, tout ce qui peut nous distraire dans notre marche, tout ce qui peut nous alourdir dans notre marche, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, tu nous connais. Tu connais chacun de nous personnellement. Tu connais chacun de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Seigneur, que notre communion avec toi, Seigneur, s'approfondisse davantage. Que rien, ne, que rien ne vienne perturber notre communion. Seigneur, même si c'est une communion de dix minutes, on veut passer dix minutes de qualité avec toi. Dix minutes, Seigneur, de profondeur avec toi. Dix minutes de révélation avec toi. Seigneur, personne ne vient dans ta présence et ne retourne la même personne. Seigneur, quand nous venons avec la maladie, nous retournons avec la guérison. Oh Seigneur, nous venons à toi ce soir encore. Pour te dire que tu es notre papa, tu es notre pourvoyeur tu es notre créateur. Et nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, vivifie notre esprit. Rends notre esprit sensible à ta voix au nom de Jésus. Nous recevons ce, ce soir l'amour de la prière, la facilité de la prière, la joie dans la prière au nom de Jésus. Cet esprit reste avec nous comme Jésus a dit que tu es venu pour demeurer avec nous éternellement. Conduis-nous cet esprit au nom de Jésus Christ. Amen, amen, amen. Dieu vous bénisse et vous souhaite une belle nuit au nom de Jésus. Amen.